En action. En, en action. en janvier dernier, en pleine grève reconductible contre la réforme des retraites, des centaines de lycées en France se mobilisent contre la réforme du baccalauréat à l'occasion du passage des nouvelles épreuves, les E3C. Parmi elles et eux, Cécile, Aladin, Sylvie et Sandrine, quatre enseignants et enseignantes d'un lycée de Mel dans les Deux-Sèvres. Comme des milliers d'autres en France, ils participent à des actions de blocage, participent par la grève, par des piquets de grève, par une mobilisation, euh, déterminés à empêcher le, le passage de ces épreuves. Alors que cette mobilisation syndicale, soutenue par une intersyndicale large, a eu lieu sur tout le territoire en France, ce sont ces quatre enseignants que le ministère de l'Éducation nationale a choisi de traîner en conseil de discipline à Poitiers la semaine du 12 octobre. Ce qui se passe aujourd'hui pour les quatre camarades de mêmes est un exemple inadmissible de répression antisyndicale. Il est indispensable aujourd'hui de se mobiliser à leur côté, de les soutenir, euh, afin de dénoncer cette répression antisyndicale et les attaques dont ils sont l'objet. Le 12 octobre, à Poitiers, soyons toutes et tous avec eux euh, pour une, un rassemblement à partir de 13h, puis suivi d'une manifestation. Non à la répression antisyndicale, toutes et tous à Poitiers le 12 octobre.